La journée du Tête, nous avons pris un vol avec plusieurs membres de la famille et une amie à Kim qui n'a jamais eu la chance de voyager. Nous l'avons donc fait prendre l'avion pour la première fois de sa vie pour se rendre à Hanoi et ensuite se rendre dans le petit village natal de ma femme à Ninh Nous sommes arrivés juste à temps pour le souper. Et après avoir mangé un bon repas, nous avons patienté jusqu'à minuit pour voir le ciel se remplir de feux d'artifice. Comme vous le voyez, Kim était très excité et nous a offert une belle performance de danse. Officiellement, c'est illégal de faire des feux d'artifice chez soi. Mais pour le nouvel an lunaire, c'est toléré et environ une maison sur quatre en fait éclater dans leur cours. Comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusé à chasser les feux d'artifice avec mon drone. Pour le tête, on fait souvent le seuil avec le fruit du gac qui donne une couleur euh, rouge orangée au riz gluant vietnamien. C'est très traditionnel, la journée du tête. Mm. Ça ici, le morceau qu'on voit, c'est le zor fait à base du postérieur du cochon. Donc, est le jambon vietnamien. Mm. Qu'est-ce <médiculaire> <What's that>, Kim <médiculaire> Oh, oh, oh. Yeah, wow, c'est un beau chat. Bon, il y a money. money. Uh, on reçoit le lycée, qui est l'argent de la chance, et les enfants reçoivent des adultes la journée du tête. C'est le tête aujourd'hui, les enfants s'amusent avec leurs nouveaux jouets. Attrapez les ballons, it's uh, time for uh, grandparents and my parents and my brother and sister and uh, it's first first year of the new year that we uh, to our essence okay it's, it's very important so they very eat important. the food first right okay for, for first and and first of the year first day of the year, so first of first the year. it's very important okay and like uh, this they will protect you yeah. for this next right. year give yeah. you good luck yeah we all, we all pray for our ancestors to go to the peaceful world okay. and they give us peaceful in our presence and all the food is traditional right donc, on est ici dans la petite campagne familiale du côté de ma femme à Ningbing. Derrière moi ici, il y a le temple familial où est-ce qu'on prie pour les ancêtres, pour les grands-parents, les parents qui sont morts déjà et puis son frère. Et juste à côté, ben, il y a les euh, fêtes familiales du Tête, avec euh, les gens qui jouent aux cartes, euh, les autres qui parlent, on mange toute la journée, on boit, de l'alcool, du thé, un peu de tout. C'est pour ça que ça se passe ici au Tête, les fêtes familiales, un peu comme euh, nos euh, fêtes euh, du temps des fêtes avec Noël et le jour Noël. Là, depuis qu'on est arrivé, on faisait des fêtes juste ici dans la maison familiale. Nous, on s'apprête à aller visiter les autres membres de la famille. Ready? Donc, on y va! On va visiter la famille Kim! Donc, beau petit village sur les canaux ici, à Kimson, dans la province de Ningbing. Il euh, y a des petits canaux comme ça un peu partout parce que c'est le delta du fleuve rouge. Donc, euh, à la base, c'était plein de petites rivières marécageuses qui se jetaient dans la, la mer qui n'est pas trop loin. Et puis, euh, à l'époque, les Français ils ont tous construit des petits canaux comme celui-ci pour pouvoir euh, construire les maisons autour et s'approvisionner en eau. Donc, euh, merci aux Français d'avoir développé ce secteur-là. Cette maison-là est particulièrement jolie parce qu'elle a été rénovée dernièrement par le cousin de ma femme, Thuê, qui est monté avec nous de Saigon pour venir à Ningbing. Il travaille dans le bois ici au Vietnam et au Cambodge, euh, assez prospère comme homme d'affaires et puis il a pu payer une nouvelle maison à sa mère, comme vous pouvez voir ici. Bon, ce matin, pendant que moi je bois mon café, il y a la famille derrière moi qui mange le petit déjeuner à la Viette avec des organes sur la table. Le foie, les intestins, le sang, les poumons, etc. Avec un hot pot qui a karma, est quand même assez bon, mais le matin j'ai de la misère à manger, ce genre de truc. Donc moi je me contente de bon petit café avec la vue sur l'étang. Il est maintenant le temps d'aller voir une autre partie de la famille qui habite un peu plus loin. Nous sommes en route pour aller chez l'oncle de ma femme où se trouve l'hôtel familial de plusieurs ancêtres importants. Le culte des ancêtres est très important au Vietnam. Mon beau-frère et moi avons même fait une petite prière pour la bénédiction de ses ancêtres. Ensuite, la famille élargie est venue se joindre à la fête et on a rapidement commencé à boire de l'alcool de riz. Celle-ci était faite à base de riz gluant rouge, comme celui qu'on a vu plus tôt. C'est maintenant l'heure de trinquer et de pratiquer mon vietnamien. petite tête avec la famille. On se passe pas, à pas, fond, on s'amuse, on prend un coup et la fête continue. Là, c'est là de manger les fruits. Maintenant l'heure des au revoir. La plupart retournent chez eux, que ce soit à Dalat, Hanoï ou Saigon pour nous, et certains membres de la famille resteront un peu plus longtemps. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se revoir durant l'année, mais assurément on se reverra l'année prochaine pour le l'hôtel.